La réalité virtuelle vous intéresse? Eh bien, le 20 novembre prochain, on aura, dans le cadre des rendez-vous virtuels du récit, un webinaire sur le sujet. Euh, on sera en direct de la classe de Vicky. Vicky qui est une enseignante de secondaire 1. Et Judith beaumier primo qui est elle est enseignante de, de sixième année. Donc c'est le moment parfait pour justement poser vos questions à l'enseignante, mais voir aussi comment ça se déroule en classe. Une activité de, de réalité virtuelle. Vous pourrez aussi poser des questions aux élèves. Donc, euh, en plus de ça, bien, on aura Normand Roy. Norman Roy, qui est professeur à l'Université de Montréal, qui viendra nous entretenir d'une recherche qu'il mène actuellement en histoire géo, en éthique et culture religieuse et en sciences. Donc, euh, un peu vous montrer un peu où on s'en va, euh, une recherche qu'il mène avec justement des casques Oculus Go. Euh, donc, si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle en classe, c'est un rendez-vous. Donc, le 20 novembre à 10 h c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Euh, la séance sera enregistrée. Donc, on vous attend en grand nombre.